Salut, bonsoir à tous, euh, bon, let's go for the live, alors je sais pas, je vais attendre un petit peu avant que tout le monde se connecte, vous allez me dire déjà dans l'espace commentaire si vous, euh, si vous entendez bien euh, ce que je dis, euh, si euh, tout se passe bien, voilà, allez, euh, on va attendre un petit peu hein, dans l'espace commentaire, et puis euh, dites-moi si tout fonctionne, moi je vais vérifier aussi euh, de mon côté, et puis on va attendre un petit peu que... Que ça arrive euh, gentiment bon en tout cas euh, bah si, euh, si tu es là toi euh, ouais je vois qu'on est 8 là déjà donc c'est que c'est que ça fonctionne euh, donc ça c'est cool parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait un petit live salut claude bonsoir ok très cool merci claude d'avoir euh, mis un petit message au moins je vois qu'il qu y a du monde et que euh, on peut afficher les commentaires Nico aussi, salut Nico, Nico de, de, de l'école de trail de Brest que j'ai pu rencontrer ce week-end sur le Brest Urban Trail, Salut Nico, euh, et ben voilà, c'est bon, il y a du monde là, voilà, ça y est, Fabrice aussi qui est là. Salut Fabrice Trop cool Bon, euh, bah, je vais on va attendre quelques petites euh, minutes euh, avant de... Salut Vincent, euh, salut, salut Amat. Euh, et ben c'est cool, il y a du monde. Euh, on va attendre quelques minutes, tant que tout le monde se connecte. Euh, moi, je vous ai préparé en plus une petite présentation là pour, euh, pour, le, pour, le, pour vous donner toutes les infos, essayer de rien oublier. Euh, forcément, il y aura des choses que je vais, euh, que je vais oublier de dire, donc euh, n'hésitez pas, et à la fin, on aura un petit temps de... Un petit temps d'échange mais je vais essayer d'être le plus rapide et concis possible parce que votre temps est précieux et peut-être qu'à 21h commence votre petit film donc je vais essayer de, de, de faire de faire le plus le plus rapide possible même si j'ai tendance à être un petit peu bavard et puis euh, à jamais m'arrêter et puis je pourrais traîner traîner traîner euh, salut Redex, salut julien euh, bon euh, on va on va y aller là ça fait déjà deux minutes normalement euh, Thomas, yes, Thomas, que je vois bientôt sur la traversée du Jura, cool. Euh, bon, allez, euh, qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui Allez, paf, regardez avec, euh, avec euh, l'ami euh, qui, est, qui est au fond là-bas, c'est cool. Euh, allez, let's go. Alors, euh, on va parler un petit peu de l'historique euh, du Grand Rade du Finistère. Je vais vous dire deux mots, de quoi il est, euh, il est né, comment il est parti. Euh, je vais vous dire aussi quels ont été les vainqueurs de l'année 2022, le programme 2023, les, les règles de balisage qui sont assez particulières sur, euh, sur le Grand Rade du Finistère, le ra les ravitaillements aussi qui sont particuliers. On va faire un, je vais dire deux, trois mots sur, euh, sur les zones protégées. Euh, et puis aussi, je vais vous passer à la fin mes recommandations euh, qui sont issues de bah de, de mes plusieurs reconnaissances du parcours, euh, de, moi j'ai fait le tour aussi dans la première édition, et puis aussi de, bah des, des, des, des erreurs qui ont été faites euh, par les autres euh, participants, donc je vous, dirai, je vous dirai un mot sur, sur quelques, quelques recommandations, et puis à la fin, euh, on fera un petit temps d'échange. Alors, l'historique du Grand-Radio Finistère, c'était un off en 2020, juste un petit peu après le confinement. Euh, C'est euh, un, un gars de, de Landerno qui m'a contacté, qui m'a dit « François, je ferais bien… Euh... Le, le grand raid du Finistère, le tour de la presqu'île de Crozon, est-ce que ça te dirait de le faire Et euh, j'ai dit euh, let's go, on le fait, euh, et puis ben, comme j'aime bien euh, organiser des choses un petit peu, euh, faire des trucs un peu grands, on avait mis une arche dans le jardin de ma mère, c'était un truc assez fou, et puis on avait passé un super moment, et puis après on n'a pas arrêté de me dire, ouais ah, François, quand est-ce que tu le refais, quand est-ce que tu le refais euh, 2021, on sait tous comment ça s'est passé, les événements, c'était un petit peu compliqué, donc, euh, février 2022, je me dis, euh, allez, euh, let's go, on, on le fait, on organise ça, mais bon, euh, pour, euh, pour euh, mettre un try de façon officielle, il faut l'inscrire au calendrier officiel, et ça se fait au moins euh, un an avant, enfin, ça se fait avant euh, début septembre ou fin, fin août, ça dépend des, des, des départements, en Bretagne, c'est ça. Euh, enfin dans le Finistère du moins euh, et puis euh, donc elle avait tout d'officiel elle était chronométrée par un chronomètreur officiel qui sera tout, le même euh, Chrono West, euh, pardon pas Chrono West euh, qui sera euh, qui sera Brace Chrono euh, j'ai vu Chrono West ce week-end c'est pour ça que ça m'a euh, donc c'est Brace Chrono il y avait l'inscription officielle avec Next Run il euh, enfin voilà il y avait, euh, moi je faisais le speaker, il y avait euh, la Sono il y avait tout, tout, tout d'officiel, il y avait un classement il y avait tout le chronométrage etc sauf qu'elle n'était pas au calendrier officiel on était à 50 l'idée c'était de faire une répétition générale de former les bénévoles qui ne qu soient pas dépassés par euh, tout de suite d'avoir euh, 500 personnes qui, euh, qui leur sautent dessus euh, donc c'était un petit truc assez convivial de vraiment très bon enfant bonne ambiance euh, beaucoup de partage de bienveillance entre entre chaque courant et puis avec les bénévoles donc on a on a rodé un petit peu toute cette équipe de bénévoles qui pour la plupart reviennent euh, l'année prochaine et qui même euh, ramènent du monde euh, pour pour partager aussi ce, cet événement. Et il y a eu aussi un petit truc qui s'est créé. Alors ça, j'étais à moitié à l'initiative de ça, c'était une volonté, mais je ne l'ai pas non plus exprimé complètement pleinement, c'était de, de faire une espèce de compète entre les ravitaillements et puis de que les coureurs se disent « Ah oh ouais, celui-là, il était génial !» et puis euh, que chaque en fait, bénévole soit acteur de son propre ravitaillement et donc d'amener une espèce de dynamique et d'ambiance sur chaque, euh, chaque ravitaillement et c'est ce qui s'est fait assez naturellement avec, euh, avec les bénévoles. Donc, euh, c'est très cool et là il y a pas mal de coureurs qui étaient là l'année dernière qui passent maintenant bénévoles donc euh, là-dessus euh, là-dessus j'ai beaucoup beaucoup de chance d'être hyper bien entouré donc euh, c'est pour ça que je l'ai appelée édition zéro bis elle avait rien de enfin elle avait tout d'officiel sauf qu'elle n'était pas en grande officiel et la première qui a vraiment tout d'officiel et eh ben c'est celle qui va se passer en 2023. Alors quelques euh, quelques rapidement hein, pour, pour quand même leur, les mettre un petit peu à l'honneur encore une fois. Le vainqueur l'année dernière, c'était François Pellan euh, qui, qui a gagné en 19h26. Ensuite, c'était euh, Johan Nézan qui a mis 20h39 et presque une heure, plus d'une heure d'écart hein, à chaque fois entre entre le premier, le deuxième et le troisième. Et ensuite, donc en troisième, c'est Jean-François Lamy qui revient euh, cette année, donc euh, donc qui va remettre sa, sa place de, de troisième euh, en, en jeu. Euh, donc euh, donc euh, voilà, très cool. Jean-François qui a vraiment beaucoup apprécié l'événement euh, et qui et qui revient. Alors, j'aurais bien aimé vous mettre euh, le classement féminin malheureusement il n'y a pas de femme qui a terminé le grand du Finistère à l'heure actuelle donc euh, j'espère euh, qu'on aura de, des, des femmes qui vont terminer le grand du Finistère cette année en tout cas il y en a déjà beaucoup plus l'année dernière elles étaient deux euh, et puis euh, et puis euh, bah, ça n'a pas été plus loin que le Cap de la Chèvre donc euh, voilà, affaire à suivre côté, côté féminin et j'espère que l'année prochaine, quand je referai un live, je pourrai afficher euh, euh, les vainqueurs féminin, féminines et masculins aussi. Voilà. Euh, alors, le programme 2023, donc cette année, euh, contrairement aux années passées où il n'y avait qu'une seule version solo, cette année, on va avoir euh, donc trois versions, le solo, le relais à 2 et le relais à 4 euh, alors, le, le solo, euh, le, le, la petite particularité, c'est qu'on a le droit à un pacer arrivé au Cap de la Chèvre, donc Cap de la Chèvre qui est le dernier ravitaillement. Donc, c'est pour les 30 derniers kilomètres. Euh, ensuite, on a donc le relais à deux qui va partir. Donc, le solo partira à 17h le vendredi soir, vendredi 15 septembre le relais à deux partira une demi-heure après il euh, y a que euh, 30 équipes de à 2 et puis euh, donc un passage de relais à, à Camaret donc euh, le premier fait 111 km et puis le, le deuxième va faire à peu près euh, euh, les, les 50 derniers et donc euh, il 55 par là euh, et puis euh, et puis donc euh, le premier va avoir les, la portion les portions qui vont être plus roulantes et le deuxième les portions plus techniques avec euh, lui il va se taper le premier il va se taper la nuit il va se taper il va se taper euh, voilà il va se taper pas mal de, de galères euh, et puis euh, et puis le second c'est lui qui va avoir la partie la plus belle mais aussi la plus technique et la plus dure avec parfois un petit peu de chaleur aussi euh, malgré ce qu'on peut penser euh, il, fait, il fait parfois chaud euh, sur sur le sur cette zone là du, euh, du finistère et le relais à 4, donc là aussi, 30 équipes, euh, passage de relais à Argol, Lanvéoc, on voit pas bien avec mon truc là, euh, Argol, euh Camaret, et puis, euh, et puis voilà, donc euh, le premier commence, le deuxième passage, de euh, donc les ça fait 30 km environ, ensuite euh, le deuxième relais part d'Argol à l'envéoc, 30 km aussi à peu près. Le, le troisième, l'Enveo Camaret, et le quatrième, Camaret, euh, euh, comme le, le deuxième du relais, là, il fait la, donc, la dernière portion, donc à 55 km par là. Sachant que s'il y en a parmi vous qui étaient là l'année dernière, euh, le ravitaillement de Camaret a changé d'endroit, euh, parce qu'on ne pouvait pas accueillir autant de personnes. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, alors, euh, je vois qu'il y a déjà une question de, de Claude. Les Pacers doivent, doivent être déclarés. Non, en fait, on, euh, ce qui va se passer, c'est comme sur les formats, Le dernier homme debout, en fait, euh, quand euh, tu as un Pacer, pour, euh, à partir du septième tour, du moins, c'est ce qui s'est passé à Orvaux, euh, en fait, euh, on vous donnera un dossard euh, qui, euh, qui sera à remettre à votre, euh, à votre euh, Pacer. Mais en fait, c'est vraiment pour... Euh, pour euh, pff, presque pour rien, parce qu'il euh, n'a pas de low finisher, il n'est pas chronométré, il est, il est presque pas là en fait officiellement. Euh, donc euh, c'est donc, euh, vraiment pour qu'au point d'eau, il soit identifié, et puis qu'on puisse lui fournir de l'eau. Mais non, il n'y a pas besoin d'identifier. du coup, si vous avez besoin de changer euh, la veille, euh, ou même le jour même, ça ne pose pas de problème. Donc, euh, donc voilà, euh, donc c'est pour ça que dans le processus d'inscription, il n'y avait pas de, de renseignements concernant le pacer à, à mettre. Euh, voilà pour le programme et les, dif et les, les différences qu'il y avait par rapport à l'année dernière euh, la grande particularité enfin du moins une des grandes particularités du, du grand Ré du Finistère c'est l'absence de balisage donc euh, contrairement à ce qu'on peut penser donc on va prendre beaucoup de GR34 maintenant en fait l'idée de dire je vais suivre le le balisage c'est une mauvaise idée euh, parce que il des fois on on, on l'évite pour des raisons de, de parcours, de logistique, euh, d'éviter aussi certaines portions de route. Euh, donc euh, parfois on l'évite donc euh, suivre le balisage c'est pas une bonne idée, faut vraiment impérativement avoir un système d'orientation euh, et ça c'est fait partie du matériel obligatoire. Et puis euh, donc on suit euh, on suit aussi une partie du GR37 qui fait euh, donc de Pen 13 jusqu'à euh, l'Andévenc. Donc euh, pas de balisage, pas de fanion, pas de craie, pas de signaleur, euh, sauf aux endroits où qui, où surtout au début du parcours qui seront un peu dangereux avec des traversées de route, etc. Donc là, il y aura des signaleurs, mais euh, mais c'est tout. C'est tout. Euh, je crois qu'à partir du si je me trompe pas, partir du 25e, quelque chose comme ça, euh, il n'y a plus aucun euh, signaleur qui sera euh, sur euh, sur le parcours, parce qu'après, les écarts vont être, euh, vont être assez longs. Euh, donc ça c'est la première particularité du Grand du Finistère qui fait que c'est un des éléments qui est en fait de lui un travail difficile. Euh, L'autre élément difficile c'est euh, les ravitaillements. Donc il n'y a pas de ravitaillement euh, solide, donc on fournit rien sur les ravitaillements si ce n'est de l'eau et de l'eau chaude. Euh, donc c'est à vous de prévoir des sacs qu'on va vous remettre au départ. Et donc, vous mettrez absolument tout ce que vous voulez dans, dans ces sacs. Et nous, on se charge de les acheminer à ces endroits. Donc, Argol, L'Anvéoc, Camaret, Cap de la Chèvre. Donc, ça fait quatre endroits où on va vous apporter tout ce que vous voulez. Nourriture, vêtements, chaussures. Euh, pff, enfin, bref, vous mettez ce que vous voulez dedans dans la mesure où, euh, où la, ça passe dans le sac. Quoi, mais euh, c'est des sacs euh, format euh, comme ça. Je n'avais pas prévu de le, de le montrer, mais ça va faire cette taille-là. Donc, euh... Enfin, voilà il y, a, y a vraiment de y a vraiment de quoi mettre dedans quoi euh, donc euh, donc euh, donc voilà et donc ensuite euh, euh, les points d'eau la différence et la particularité par rapport à l'année dernière c'est que vous allez avoir un point d'eau en fait entre chaque euh, entre chaque ravitaillement euh, donc un avant argol et un après cap de la chèvre aussi donc ça fait un deux trois quatre cinq points d'eau euh, ce qui fait que en gros il n'y aura jamais plus de 15 km sans croiser un, un point d'eau. Ouais, 15, peut-être un peu plus parfois, mais euh, voilà, jamais plus de je crois que 17 ou 18 euh, de mémoire. Euh, et mais, dans la majorité des cas, c'est autour de 15 km. Donc, ce qui fait des ravitaillements eau, en eau, du moins assez réguliers. Et puis, alors, l'avantage de, de ces histoires de, de ravitaillement, ça a des avantages et inconvénients, comme toujours. Euh, alors, euh, question concernant, alors, tac, euh, les sacs qui iront de la et tout, ou faudrait voir tac, tac. En fait, on vous fournira les sacs au départ, et c'est quatre sacs qui iront, en fait, euh, donc de, euh, qui se, qui se, qui partiront chacun sur leur, euh, sur leur point de ravitaillement, et si euh, bah, vous êtes contraint d'abandonner, on, on rachemine tous les sacs après euh, à Telgruc, alors évidemment, si on abandonne à Argol, le, le sac qui partait au Cap de la Chèvre, euh, bon, il ne sera peut-être pas là tout de suite, il sera peut-être là le lendemain, mais bon, j'imagine que vous ne restez pas non plus là que pour, euh, que pour le, le, la soirée, euh, donc, euh, donc, mais de toute façon, ils seront euh, racheminés à, à Telgruc au, au point de départ. Euh, euh, nos accompagnants ont-ils accès au ravitaillement Oui, euh, oui, oui, oui, tous les, euh, tous les accompagnants peuvent accéder euh, au ravitaillement, ça c'est pas, pas un problème. Ils, ils, peuvent, ils peuvent se venir, en fait, on, comme on sera pas non plus énormément, ce serait euh, maximum 250 sur le solo. Euh, ça fait, en plus euh, bon, au début à Argol ça peut faire des, des rassemblements un peu importants, mais bon on a l'espace et, euh, et puis après on sera dans, dans, dans des salles pour euh, l'enveoc et Camaret. Cap de la Chef ce sera euh, en, en plein air mais bon il fera jour euh, l'enveoc et Camaret sera dans des salles et euh, les salles sont assez grandes et les coureurs sont quand même suffisamment espacés donc on peut faire euh, venir des, des accompagnants euh, dans, dans les salles ça ne pose pas de problème et puis ils seront bien mieux à attendre au chaud que que dehors euh, donc euh, qu'est-ce que je disais oui le ravitaillement. donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir avoir exactement ce dont vous avez besoin euh, donc euh, j'imagine que vous vous connaissez si vous faites le grand du finistère c'est une course quand même exigeante hein, 166 km euh, et, euh, et donc vous allez pouvoir euh, avoir exactement ce dont vous avez besoin euh, L'inconvénient, c'est que ça demande un peu plus d'organisation au départ, parce qu'il bah, faut, faut, faut prévoir, c'est ça, exactement ce dont on va avoir besoin de manger, etc. Il ne faut, faut pas oublier un truc, parce que si tu oublies un truc, ben, tu ne trouveras rien en fait, euh, sur les, les, les, les points de ré si, si jamais Après, tu peux toujours t'arranger avec un pote, mais, <rire> mais bon, euh, ça, ça, ça se ferait. Hein. Euh, et, mais par contre, aussi l'avantage, c'est que ça évite le gaspillage alimentaire, c'est on connaît tous hein, comment ça se passe sur les ravitaillements Le premier, quand il arrive, il a un banquet, euh, et le dernier, il a les 4 insectes qui restent, euh, où il euh, où, euh, bah, y a beaucoup de gaspillage. De... On ne peut pas toujours tout euh, recycler. Euh, donc euh, c'est donc le choix qui a été fait. Euh, et puis ça apporte aussi euh, un petit élément différenciant de, par rapport à, à d'autres événements. Euh, alors, Nicolas, tech. Pour nos assistances, obligation de nous ravitailler uniquement au point prévu par la course. Oui, oui, oui. Euh, par contre, ça, c'est un, un des points du règlement. Euh, on n'autorise pas les ravitaillements hors zone pour, pour des raisons d'équité. De, déjà que il y en a qui vont avoir un pacer, pas d'autres. Euh, donc, si en plus, il y en a qui peuvent se ravitailler exactement où ils veulent euh, sans avoir à gérer les, euh, les, les, les sacs et tout, enfin, ça, là, pour le coup, ça fait vraiment trop d'inégalités. Euh, et puis, euh, puis ça, c'est pas très, très gérable quoi, pour, pour l'organisation. Euh, alors, euh, j'espère que je rate aucune question. De toute façon, à la fin, euh, vous pourrez euh, me, me les reposer si jamais je les, je les oublie. Euh, mais euh, je ne vais pas remonter le fil de, de, de commentaires. Euh, allez, on enchaîne. Euh, ah ouais, un mot sur l'environnement. Sur Il faut savoir qu'on a énormément de chance... Je vous le dis pas, pas parce que j'ai passé euh, des, des heures et des heures en réunion avec euh, avec tous les gens de l'environnement. Il faut savoir qu'il y a 11 communes aussi sur sur le parcours du Grand du Finistère. On traverse 11 communes hein, quand même. Euh, et donc, il a fallu aller voir toutes ces personnes, les convaincre, leur présenter notre sport. Parce que certains, ben, quand on leur dit « on va faire 166 km, ils, ils répondent « ok, en, en combien de jours ?». Euh, ben, ça, ils partent le vendredi et puis ils ont jusqu'au samedi soir. Pardon, <rire> donc ça surprend. Euh, donc euh, il faut euh, il faut aussi euh, euh, euh, se dire que c'est toutes ces personnes ont, ont donné leur accord euh, et puis euh, le, la presqu'île de Crozon c'est une zone qui est extrêmement protégée euh, à raison parce qu'il y a beaucoup de, de, de, de, de, de sentiers qui sont vraiment magnifiques qui sont euh, à protéger et euh, donc il y a Natura 2000. Office National des Forêts, Parc National Régional, Conservatoire du Littoral. Bref, il y a tout le monde. Euh, ils sont quasiment tous là, <rire> tous les organismes de protection de l'environnement. Euh, et puis, euh, il ben, faut savoir que s'il euh, y a des dégradations, euh, si les coureurs ne, ne respectent pas les sentiers, les traces qui sont fournies, s'il euh, y a de la pollution, s'il euh, si y, y a vraiment trop de de dégradation, euh, bah, tous ces gens-là, ils pourront euh, évidemment, et ils auraient en plus raison de le faire, euh, nous interdire de, de réitérer l'événement. Et ça, personne ne le souhaite. Donc, euh, donc je, je, je remets un message. Et en fait, euh, euh, j'ai passé des réunions pour savoir exactement pourquoi est-ce que euh, ces zones sont protégées. Parce que, bon, euh, c'est joli, oui, d'accord, mais... Euh, pourquoi est-ce que des fois c'est protégé, pourquoi est-ce qu'on euh, doit absolument passer sur un sentier et pas des fois, euh, euh, qu'est-ce que ça fait d'aller courir sur une bruyère ben En fait, il faut savoir qu'il y a des fois, comme dans, notamment sur le Ménésum, qui est euh, l'un des plus hauts sommets du Finistère, qui culmine à plus de 330 mètres d'altitude, il euh, y a des, euh, des nidifications en fait, de certains oiseaux qui vont euh, aller, euh, aller se, se, enfin, avoir des nids en fait, qui sont parfois juste 5 mètres du sentier. Et si on va pas, on reste pas sur le sentier, en fait, on va faire peur à, à ces oiseaux, et puis euh, les oiseaux vont décoller, ce qui fait que le nid va plus être protégé, donc potentiellement les petits, ben, vont se faire manger par un prédateur qui arrive par là. Donc voilà, en fait, c'est pas pour rien que qu'il y a ces zones qui sont protégées, c'est pas pour rien que des fois vous voyez euh, des, des balisages qui euh, qui font éviter en fait de juste aller piétiner une zone. Euh, donc évidemment, il y a toutes les questions de faune, de flore. Voilà, donc euh, donc euh, moi je je peux que vous inviter à être euh, à, à vous renseigner en fait et ça c'est vachement intéressant de savoir pourquoi est-ce que ces zones sont protégées et, euh, et, et en fait ça aide aussi à à bien respecter parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Enfin, moi j'ai besoin de ça. Des fois, je quand je comprends pas pourquoi je fais les choses, ben pff, des fois, t'as pas trop vraiment envie de le faire. Euh, des fois, je suis bon soldat, mais bon, des fois, tu te dis, avec la fatigue, etc., tu te dis, ah, merde, je vais, je vais couper, je vais traverser par là, ça sera plus vite. À... Enfin, hein. Mais non, faut pas le faire. Donc, euh, donc, respecter bien les sentiers, euh, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de bâton qui, euh, qui est autorisé sur le grand raid du Finistère. Il y a des gens qui arrivent à faire la diagonale des fous sans bâton, donc. Euh, euh, le grand roi du ça se fait sans bâtons, pas de problème. Même si, évidemment, c'est une aide, on est bien d'accord. Mais euh, ben, pour pouvoir organiser ce genre d'événement, c'est toujours une question un petit peu aussi de, de politique. Il hein. faut faire un pas vers l'un, pas vers l'autre. Donc, euh, donc la décision de ne pas endommager les sentiers avec les bâtons, même si, évidemment, hein, je suis d'accord avec vous, tu, tout le monde me dit, ouais, mais il y a 8000 randonneurs qui passent là euh, avec des bâtons. Oui, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Je ne peux, peux rien dire d'autre. Euh... Allez, euh, mes recommandations euh, pour le grand raid du Finistère. C'est bien, je commence, je suis dans le, presque dans mes délais, j'avais dit une demi-heure et on est, on est pas mal. Euh, alors, recommandations, question entraînement. Question entraînement, je vous recommande d'apprendre à courir. Euh, ouais, désolé, il hein, va, va, va, va falloir courir parce qu'il y a quand même. Euh, plusieurs portions de route, notamment sur le début du parcours, euh, vous allez euh, vous allez il n'y euh, a pas le choix en fait que de passer par ces zones là parce que encore une fois en fait c'est des zones qui sont protégées et, euh, et en fait des fois on ne peut pas aller euh, sur les sentiers parce que ce pas des sentiers euh, officiels et on n'a pas les autorisations pour pouvoir aller sur, euh, sur des sentiers ou du moins ou en plus il n'existe pas euh, donc euh, apprenez à courir sur la route, euh, toute la première partie euh, du parcours eh ben, vous allez presque pouvoir mettre des chaussures de route si euh, le, le terrain euh, est suffisamment sec. Euh, honnêtement, jusqu'à la pointe des Espagnols, donc euh, juste après le ravitaillement de, de l'envéoc euh, des chaussures, euh, à, sans forcément prendre des chaussures de trail ou des chaussures qui sont un peu euh, euh, mixtes, euh, ça, ça fait ça fait largement l'affaire euh, donc apprenez à courir sur route n'ayez pas des chaussures vraiment pure trail euh, euh, sur, le, sur le départ et, euh, et puis ça, ça se passera bien euh, question matos et euh, eh ben moi ce que ce que je vous invite à avoir c'est impérativement d'avoir une montre cardio euh, gps qui peut vous donner l'orientation parce que sans ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Les téléphones, ce n'est pas la solution que je peux vous recommander. L'équipement est obligatoire. L'année dernière, on a un coureur qui, euh, qui n'avait pas de téléphone, qui n'avait pas de montre. On a dû aller le chercher. Euh, donc, vous allez être équipé d'une balise, balise pour pouvoir vous chronométrer et puis vérifier à la fin que vous avez fait la bonne trace. Il y a des pénalités d'ailleurs qui sont mises euh, si jamais vous, vous déviez euh, volontairement ou involontairement. Mais bon, bref, pour faire un classement, il faut bien mettre des pénalités si jamais ça arrive. Donc, euh, donc, vous avez à avoir une balise, on aura toujours un œil sur vous, euh, on viendra vous chercher si vraiment vous n'êtes plus sur la trace. Euh, mais euh, ayez en fait une, une montre cardio-GPS et surtout. Entraînez-vous à l'orientation avec ça. Mettez sur, je sais pas, sur Strava ou sur, sur d'autres logiciels qui vous donnent des traces. Mettez de, de, depuis chez vous, en fait, une trace que vous connaissez pas. Vous l'importez sur votre montre et puis vous partez, vous la suivez. Ça vous entraînera à faire un, à, parce que c'est très fatigant, en fait, de, de devoir regarder tout le temps sur sa montre où est-ce qu'on est. Donc, entraînez-vous à ça. Vraiment, vraiment, un, moi, j'ai été vraiment surpris de, du nombre de coureurs qui s'étaient pas réellement entraînés à, à s'orienter avec, euh, avec, euh, avec son, son système d'orientation euh, parce que euh, bah, c'est ultra fatigant et on sait que bah, c'est souvent le, le, le système nerveux qui fatigue avant le système musculaire. Donc là, le fait de regarder sur sa montre, ça fatigue encore plus le, le système euh, euh, nerveux euh, et donc euh, bah, la fatigue elle, elle s'intensifie. Euh, en plus de ça, on a une barrière horaire qui n'est pas, euh, pas infaisable, mais qui est quand même assez serrée. On a 31 heures, hein, faut, pour être finisher, il faut arriver à Telgruc, faire la boucle du coup en, en 31 heures, donc arriver le samedi avant minuit. Euh, voilà, c'est une barrière horaire qui est faisable, mais euh, bah, ça demande de, de savoir courir. Euh, et donc, euh, sur cette première portion qui est, qui est roulante, c'est là que vous pouvez plutôt gagner du temps, sans se cramer, parce que la fin du parcours est quand même plutôt vallonnée. Euh, notamment la partie après le Cap de la Chèvre jusqu'à Morgat, c'est là la partie la plus technique, vous avez déjà 140 km dans les pattes, c'est la plus belle, vous la ferez deux jours, euh, mais c'est aussi la, la plus technique et avec les, les patates qui sont les plus les plus raides donc voilà les quelques euh, petites recommandations très rapides comme ça que, que je peux vous faire question euh, entraînement, matos euh, barrière horaire, à faire attention et aussi des recommandations de vous entraîner euh, à l'orientation euh, voilà, moi, je, maintenant, je, ce que je peux vous dire, c'est de vous, Enfin, je vous invite à, à suivre le, le Grand Rade du Finistère, soit pour vous inscrire bah, sur Nextren, c'est là que se passent les, les, les inscriptions. Euh, sur mon podcast, l'instant outdoor et Orga, j'en parle souvent du, du Grand Rade du Finistère, forcément, c'est un peu mon bébé. Euh, Orga, c'est un nouveau podcast que j'ai lancé qui est dédié aux organisateurs d'événements sportifs, et puis euh, aux prestataires et aussi à tous ceux qui veulent savoir un peu l'envers en, du décor euh, des organisations. Euh, et forcément, j'en parle souvent du grand Finisseur sur ce podcast. Et puis, évidemment, bah, sur euh, tous les réseaux, euh, Instagram, Facebook, site web, euh, vous retrouverez aussi pas mal, pas mal d'infos euh, si jamais euh, vous avez besoin. Et puis, euh, ben, maintenant, euh, si vous avez euh, des questions, je, moi, je vais prendre le temps de, de remonter un petit peu sur, euh, sur le fil pour voir si je n'ai pas euh, manqué de questions. Mais si vous en avez, euh, questions, remarques, témoignages, n'hésitez pas. On a, on a un petit peu de temps là pour, euh, pour échanger ensemble. Euh, C'est le moment. Alors je remonte. Euh, non, bon, en fait, je n'avais rien raté, je crois pas. Euh... Tac. Euh, Nous accompagnons évidemment. Ça c'est bon. Ouais, Anthony, tu as raison, beaucoup de vélos, endurance, euh, carrément. Carrément, carrément. Euh... Bon bah si, si vous... Alors, qui sont les, les favoris euh... Secret <rire> Claude, je te laisse aller faire, aller faire ton, ton, ton, ton petit check sur, sur Nixon. Je crois qu'on peut voir la liste des inscrits. C pub... enfin, moi j'ai l'accès organisateur, donc forcément je peux l'avoir, mais je crois que c'est public. Euh, mais, euh, mais ouais, ouais, tu, tu peux aller voir. Mais secret euh, pour les favoris. Euh, Ouais, c'est difficile à dire en plus. C'est difficile à dire, surtout parce, parce qu'il y a des montagnards, mais, euh, mais qui on ne sait pas trop ce qu'ils valent sur euh, ce type de sentier. Euh, donc, euh, euh, voilà, c'est difficile à dire en fait. Euh, Est-ce qu'un breton euh, très bon euh, est meilleur sur son terrain qu'un euh, que montagnard très bon chez lui On verra, on verra. Euh, Jusqu'à quand les inscriptions seront-elles possibles euh, euh, C'est jusqu'au 30 août. Jusqu'au 30 août. Euh, maintenant, euh, il y a déjà la moitié des, plus de la moitié des inscriptions qui sont. Euh, qui sont et pour, le, pour les relais, c'est euh, quasiment bien chargé aussi. Euh, donc euh, bah, je, voilà, après, euh, moi, ce que je fais, euh, c'est que euh, j'autorise un remboursement euh, total jusqu'à. Je crois qu'il y a juste les frais de, de Nextrun, euh, Mais euh, remboursement jusqu'au 15 août. Euh, sans poser de questions, enfin tu n'as aucun justificatif à montrer. Euh, euh, mais bon, forcément, ce n'est pas, cool, euh, pas cool de faire ça. <rire> ça. Ça met en panique les organisateurs, on n'aime pas ça quand euh, les gens se désinscrivent. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que les inscriptions sont souvent graduelles avec un prix euh, plus cher quand tu t'inscris euh, plus tard. Euh, alors, y a-t-il des portions où nous risquons de passer euh, dans, dans l'eau Non. Non, non, euh, non, il y a toujours moyen d'éviter. Il euh, y a toujours moyen d'éviter l'eau de mer. C'est un, un enfer. Hein, de, de, tous ceux qui ont déjà fait l'ultramarin le savent. Euh, d'avoir les pieds, des pieds mouillés en plus avec de l'eau salée. Euh, C'est pas cool. On euh, n'aime pas ça. Et, euh, et là, non, il non, n'y a aucun moment euh, vous serez obligé d'avoir les pieds, les pieds euh, mouillés. Il y a toujours moyen d'éviter. <coughs> euh, Ouais, Nico, il me te confirme, les, sur NextRun, c'est public les, euh, la liste des inscrits. Euh, alors, vu la première partie avec la barrière assez tendue, y a-t-il beaucoup de dénivelé sur cette portion Non. Non, non, sur, sur le début du parcours, y a, y a, il y a, y a vraiment pas... De toute façon, il y a 3700 au total. Euh, et de mémoire, alors il faudrait que, que je, re, je, je refasse... Le, c je crois que c'est 2000 à partir de de camarade quelque chose comme ça donc il euh, y a déjà 111 km avec euh, 1007 de dénivelé à peu près hein. euh, ça va dépendre des montres ça va dépendre des des, des voilà des, des systèmes qu'on prend pour mesurer mais euh, la, non non sur la première partie euh, c'est assez roulant c'est pour ça que je dis euh, d'apprendre de vraiment de savoir courir du coup euh, même si évidemment marche rapide ça passe euh, mais bon, bah, du coup, ça laisse beaucoup moins de temps d'arrêt sur les ravitaux ou en cas de pépin, bref. Donc, euh, voilà, si tu es un très bon marcheur, ça peut passer, mais euh, compliqué. Alors, à partir, à partir d'où ils peuvent être accompagnés pour la fin À partir du, euh, du Cap de la chèvre. Donc, c'est le dernier ravitaillement. Euh, c'est qu'à partir de là qu'on peut, euh, qu peut être, euh, qu être accompagné. Et de là, il reste 30 km. 30 km. Voilà. Euh, alors j'ai loupé le début le parcours est-il balisé non c'est une des particularités du Grand Rêle du Finistère pas de balisage uniquement système d'orientation euh, avec, avec une montre et, euh, et ne pas se dire je vais suivre le, le GR ou d'utiliser un téléphone c'est une mauvaise idée euh, parce que ça faut beaucoup de batterie et puis euh, et puis c'est pas pratique du tout de suivre une trace au, au téléphone donc euh, ça je, je recommande absolument pas encore une fois de faire, de faire ce système je suis en train d'étudier on m'a posé la question je suis en train d'étudier un système avec un partenaire euh, pour euh, mettre quelques montres en, en location Enfin, juste un caution, quoi. Euh, pour tous ceux qui, qui n'auraient pas la, la, la possibilité d'en acheter une. Hein. C'est vrai que c'est un budget, quand même, <rire> d'acheter ça. Euh, alors, euh, salut, 4h30 ou 5h pour la première barrière horaire du duo, pas compris la demi-heure de plus. Ah, alors, ok, euh, je vois le, la question. Euh, en fait, les départs, euh, sont différés d'une demi-heure. Le, le, le premier départ pour le solo est à 17h, le duo, enfin le relais à deux part à 17h30, le relais à quatre part à 18h. Ce qui fait que pour avoir le même temps pour chacun de faire le parcours, les barrières horaires sont décalées de d'une demi-heure. On pourrait me dire ouais, mais ceux qui font en relais, ils vont forcément plus vite, ils le font tout seuls. Oui, c'est vrai. Mais l'idée des relais c'est de se dire euh, « on va mettre, faire mettre un pied à tous ceux qui se disent « j'aimerais bien faire un jour en solo, mais j'hésite encore un peu euh, et j'ai envie de venir partager un moment avec quelqu'un. Euh, » avec quelqu'un. Donc j'ai décidé de mettre exactement les mêmes barrières horaires. Euh, pour... Ça simplifie aussi un peu tout. Euh, donc euh, Du coup, pour avoir exactement le même temps, soit 31 heures pour tout le monde, que ce soit en relais ou en solo, D'avoir euh, 31 heures pour faire la boucle, eh ben, c'est différé d'une demi-heure à chaque fois. Voilà. Bon, bon, du coup, une heure pour. Euh, le relais à 4 peut arriver à, à une heure du mat. Voilà. Alors que le solo, faut qu il faut qu'il arrive avant minuit. Alors, alors Nicolas, l'idée, l'idéal est d'avoir la trace dans la montre et le téléphone pour lever les doutes. Ouais, bon, après, si. Euh, honnêtement, moi, je l'ai fait. Euh, J'ai fait des suivis de traces avec, euh, avec ma montre. Euh, à de multiples reprises que ce soit sur le, le gr 20 que ce soit euh, euh, que ce soit que ce soit dans, dans, dans les pyrénées que ce soit euh, pour faire des, des off euh, à belle île euh, sur euh, l'ultra trail des Côtes d'Armor, en off hein, sur beaucoup de off j'ai pu euh, suivre euh, ma montre et euh, bah, en fait si tu es habitué à suivre ta montre et en général il n'y a pas de, de risque d'erreur alors des fois en fait ce qui peut se passer c'est que euh, L'alerte, en fait, tu la sens pas. En fait, quand tu dévides ta trace, tu la sens pas, tu l'entends pas. Et puis, bah, du coup, tu vas, tu vas peut-être devoir revenir sur tes pas et puis reprendre la bonne trace. Donc, euh, ça, ça peut arriver. Mais, euh, mais en fait, ce problème-là, il se résout pas en, en ayant la trace sur le téléphone aussi. Et, mais bon, euh, why not hein, d'avoir les deux? Hein. Ça, ça fait, ça rassure. Après, ce qui se passe aussi, c'est que, euh, notamment la nuit, euh, ce qui se fait. Très rapidement, c'est des groupes parce que euh, bah, du coup le, le fait de courir à plusieurs, bah il y a, le, celui qui est devant il va se, se, se, re, vous, se il se relaye en fait les, les coureurs et du coup c'est celui qui est devant qui oriente euh, ou celui qui est le plus frais euh, et puis euh, et puis comme ça ça rassure aussi un petit peu de d'être de, d'être à plusieurs euh, et, puis, euh, et puis voilà c'est plus c'est cool de partager ça à plusieurs. Euh, suivez le conseil de Fabrice, les 4, 4 minutes footing et 2 minutes, euh, les 2 minutes marche rapide, mais c'est marche rapide et ça passe. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, ça, de, de, de faire la, la méthode tyranno, ça peut, ça peut le faire, ça peut passer. Hein, mais ça, après, chacun, chacun ses méthodes. Euh, la meilleure cotitra des favoris, au moins, euh, je sais pas. Je ne sais pas, je pas regardé. Je sais pas. pas regardé, euh, je ne pas, pas à répondre pour l'instant. Euh, je ne sais pas. Quand aura-t-on la trace euh, Par du principe que c'est juste la semaine avant. Parce que là, elle est dispo hein, sur, euh, sur Trace de Trail. Vous pouvez euh, la télécharger. Euh, taper Trace de Trail Grand Raid du Finistère 2023. Euh, vous avez la trace. Euh, maintenant, euh, il se peut que j'ai des modifs à faire euh, de dernière minute et que euh, bah, en tu fait, euh, n'es pas la bonne trace dans, dans ta montre. Donc, ce serait dommage. Et la semaine avant, euh, j'envoie absolument toutes les, euh, toutes les recommandations. Euh, bon, voilà, tu vois, Olivier, euh, l'ami. Olivier, euh, euh, donc, euh, merci, Olivier. Mais euh, attention, attention, attention, je répète euh, vraiment, hein, ne, ne téléchargez pas cette trace en vous disant que c'est la trace définitive. Ça se trouve, oui, euh, ça se trouve, non. Euh, donc, attention. Euh, Attention, vraiment attention à ça. Je vous l'enverrai par mail à tous les inscrits. Euh, au moins, vous serez sûr, si vous téléchargez la trace que je vous envoie par mail la semaine avant, vous aurez le temps de la mettre dans votre montre ou dans votre système d'orientation. Il y aura le temps. Donc, euh, gardez cette trace, peut-être pour, pour aller faire des recos si vous voulez. Tous les chemins sont publics. Il n'y a aucun chemin privé euh, sur, le, sur le grand du finistère Donc, vous pouvez aller euh, les faire des recos tant que vous voulez. Euh, mais, euh, mais, mais dites vous pas que ce sera la trace officielle je préfère vous dire de télécharger la toute dernière que j'enverrai Voilà. Euh... ouais ok bon euh... bah écoutez euh, si, euh, si c'est bon pour vous je vois plus de questions euh, de toute façon n'hésitez on... pas moi je suis toujours, toujours disponible et je suis assez réactif à répondre aux questions par mail, si jamais ça, ça, vous, ça, ça vous pose problème, si jamais il y a des doutes, si jamais il y a, il y a, il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous faites grand du gmail.com et puis vous pouvez m'envoyer toutes vos questions et moi j'y réponds avec grand plaisir et puis. Et puis ça me permet aussi d'alimenter le, euh, le, le site, hein. des fois euh, j'ai des oublis, hein. euh, par exemple sur le règlement j'avais pas mis que les bâtons étaient interdits au début, c'est un coureur qui me l'a remonté, euh, je l'ai rajouté, donc euh, euh, il y a un chemin privé avant d'arriver à sainte marie du Ménésum. Euh, ouais, alors justement, voilà, tu vois, tu vois typiquement, euh, ce, ce chemin-là, en fait, euh, c'est un chemin qui. J'ai dû modifier, en fait, le point d'eau, l'emplacement du point d'eau euh, qui avant était à peine 13, et, euh, et qui maintenant est euh, à Sainte-Marie-du-Ménézum. Et euh, bah, en fait, cet endroit-là, tu vois, t'es es fort, hein, Fabrice, bien joué. <rire> euh, et bien, euh, c'est un endroit qui est encore en validation. Euh, c'est pas encore euh, définitif qu'on passe exactement par là. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, c'est typiquement voilà. Fabrice a trouvé un exemple euh, de que la trace peut être euh, modifiée euh, au, au, juste juste juste avant. Voilà. Euh, le principal est de prendre un maximum de plaisir, bien sûr, évidemment. Voilà. Et eh ben écoutez, euh, merci, merci à tous. Euh, encore une fois, moi je suis euh, je suis dispo euh, pour. Euh, pour pour, bah pour pour pour pour échanger pour pour n'importe quoi et puis euh... non pas pour n'importe quoi euh... beaucoup trop de, de conneries parmi les trailers pour dire que je suis prêt à faire n'importe quoi euh... merci à tous d'avoir été d'avoir été présent et puis euh... et puis euh, ben au plaisir peut-être qu'on se reverra sur un autre live de de réponse aux questions de Peut-être qu'on peut qu en fera d'autres aussi avec un participant de l'année dernière. Et puis, euh, et puis, voilà. Merci à tous euh, d'avoir été présents ce soir. Euh, le live est disponible en replay euh, sur, sur ma chaîne YouTube, euh, La Planète Trail. Euh, et puis, euh, dispo sur Facebook aussi en, en replay. Pas de problème. Merci à tous. Très bonne soirée, bonne prépa. Et puis, euh, puis amusez-vous bien euh, sur les sentiers. Bye bye.